On s'était dit qu'on allait euh, réunir plusieurs DSI qui, dans, dans plusieurs secteurs différents. Donc on va voir les comparateurs de prix, on va voir euh, bah, notre site d'e-commerce, Cdiscount, on va avoir de la presse, on va voir les, les, les petites annonces, et en fait, euh, la, la question c'est, on va, on va leur demander un peu à quoi ressemble un chantier performance dans, toute, euh, dans, toutes, ces, euh, dans toutes ces sociétés différentes. Donc euh, alors j'ai en, en gros, on va commencer par l'alphabétique. Alors Dimitri, Dimitri Baeli, donc tu es... Euh, alors normalement, vous avez un. Je vais vous en fournir un second. Est-ce qu'il marche Oui, parfait. Et là, c'est mieux. Donc Dimitri, donc euh, c'est lesfurets.com. Oui. Parfait. <rire> je, je check. Euh, donc comparateur de prix d'assurance. Euh, donc tu me disais, vous, vous en fait, vous êtes pure web. Vous avez beaucoup de pages de contenu. Vous avez des tunnels avec des énormes formulaires oui. pour vendre tout ça. Euh, donc, donc Dimitri. Ensuite Aurélien de Cdiscount. Euh, ben, ben, je je vais pas vous, le, je vais pas vous présenter Cdiscount. Vous savez ce qu'ils font. Euh, en tout cas aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont à fond sur la performance. Donc on, on va voir comment est-ce qu'ils est qu est qu sont passés. Euh, François. François de l'équipe. Euh, euh, donc on connaît l'équipe, donc grosse problématique, je pense, surtout côté, côté, euh, euh, côté publicité. Et enfin, West France Multimédia avec Vincent. Euh, alors, on va commencer par Dimitri. Est-ce que tu te souviens comment la performance est venue chez vous Comment est-ce que ça a commencé alors pour la performance, nous on a deux axes, il y a la qualité euh, de développement logiciel et de performance du site avec bah, les, les sujets qu'on a vus aujourd'hui euh, du UX et de, de qualité de perception utilisateur en se disant que ça a un impact. Et il y a eu une deuxième vague qui a permis aussi de financer beaucoup de projets euh, Webperf, c'est euh, le référencement, le SEO euh, et, euh, et les, les messages et la communication de Google qui veut intégrer dans son ranking la performance utilisateur et la perception utilisateur. Donc on savait que ça avait un intérêt, si Google essaye de, de donner un impact dessus, euh, nous ça nous a permis de chercher, euh, et ça nous a plus facilement permis de financer ces projets-là, euh, de faire venir des experts euh, du domaine euh, qui nous ont donné toute une liste de travaux à faire et, euh, et on suit comme ça. Mais euh, principalement ces deux axes-là, qualité et, euh, et référencement, qualité du, du référencement. Du coup, tu dirais que le référencement, ça t'a aidé à le vendre à la direction ou c'est venu par la direction euh, Ça a aidé à justifier les projets et de l'importance de l'investissement. Euh, on l'avait déjà. Euh, mais ça a permis de cadrer le projet et de, de, de passer comme une lettre à la poste au niveau de la direction. S'il y avait un déclencheur, c'était SEO, impact SEO, euh, probable, et, euh, et on avance. Ok. Euh, Aurélien, du coup, chez Cdiscount, euh, chez Cdiscount historiquement, quand, euh, je me souviens de mes, des pages Cdiscount d'il y a quelques années, ça n'avait pas l'air rapide tout de suite, tout de suite. Comment est-ce que vous êtes passé de, de, de cet état-là, qu'on a constaté de manière un peu... Euh, on a pu constater à organiser une conf sur la perf et être euh, ben, ultra. Enfin, vous êtes remonté on l'a vu dans, dans le classement GDN aussi. Ben, donc, comme pour Nice, nous, c'est le, le classement où on nous a demandé de battre Amazon. Enfin, c'est un peu le challenge sur tous nos métiers. Hein, on ne veut pas se mentir. Donc, c'est un gros le challenge, c'est euh, battre Amazon. Donc là, on en fait les 20 ans. Une, on a le bordel sur le site, on va dire. Mais le mois dernier, on les a battus. <rire> Et il euh, y a eu aussi, on a refait l'application mobile, il y a un an et demi, mmh. euh, en React, et donc elle était nulle celle d'avant, il n'y a pas de débat, et la nouvelle était performante, et du coup euh, ça transformait beaucoup plus, et donc il y avait cette idée de, euh, si ça va être performant, on va gagner de l'argent. Euh, bon, on ne l'a pas vérifié sur le site mobile, on a même fait des maps où on a amélioré le speed index et le, le CA s'est écroulé. Euh, donc... Euh, Aujourd'hui nous on n'est pas convaincu que la perf fait gagner du CELA tout de suite, Par contre quand on la dégrade, on en perd, il n'y a pas de débat. Mmh. Et donc du coup ce qui, ce qui avait lancé auprès de la direction le, le, la perf, ça a vraiment été ce, le point de départ, c'était ça Oui on peut dire que c'était un concours de quéquette entre les plus forts qu'Amazon. <rire> euh, ok, François euh, François, chez l'équipe, oui. vous avez démarré, c'était pas il y a un an ou deux, c'était il y a beaucoup plus longtemps euh, Oui, je pense que j'ai démarré en 2007, donc l'initiative ça vient plutôt de, de moi avec le livre de Steve Soder, là qu'on a vu tout à l'heure. Euh, bah, ensuite ça a été euh, formation des développeurs, euh, des intervenants qui sont venus chez nous dès 2010, euh, toi tu es venu en 2014, on a fait un audit aussi un peu plus tard, donc ça s'est installé euh, au fur et à mesure. Avec des, des bons résultats, euh, et la webperf c'est maintenant quelque chose qui est assez intégré au niveau du, du métier, Ce n'est pas forcément la priorité euh, du métier, mais c'est quelque chose qui est, qui est bien compris, et c'est un argument qu'on a pu faire passer pour la refonte de notre site mobile en 2016, en mode PWA, c'était justement mmh. le, le fait d'avoir des, des bonnes performances. Et du coup, quand tu avais commencé il y a longtemps, comment est-ce que tu arrives à justifier ça au prix de, auprès de ta direction enfin... Alors, au, dé, au départ, c'était un chantier qui n'impliquait pas un gros budget ni, euh, ni beaucoup de temps des développeurs. Donc, c'était euh, voilà, vendu pas comme un projet qui allait mobiliser des, des grosses ressources. Ok. Donc, oui, le fait de le faire sur le long terme, ça. Oui, oui je n'ai pas d'équipe dédiée performance comme Anis, nice, malheureusement. Mmh. Euh, C'est plutôt un travail qui est, qui est dilué dans, dans l'ensemble du travail. Hum. Alors Vincent, donc il me semble aussi que tu as, as commencé il y a assez longtemps. Vincent. Alors donc toi c'est West France Multimédia, on est sur les petites annonces. Euh, en gros tes concurrents c'est le Bon Coin sont quand même. Euh, enfin récemment ils sont devenus rapides là. Ouais. Euh, et alors quand on, quand on avait préparé cette interview, on a, tu, tu m'avais dit, alors nous la perf, on s'en occupe, enfin euh, moi j'y reviens plus trop parce qu'on a tellement de réflexes que ça se fait un peu tout seul. C'est vrai, c'est un peu présomptueux peut-être, mais euh, on a commencé euh, en 2005, en fait on, on s'est intéressé euh, euh, aux temps de réponse de nos back-ends, euh, pour, pour optimiser le SEO, en fait on avait remarqué que, que le crawl de Googlebot était différent en fonction de nos, de nos temps de réponse et donc on a commencé à, à mesurer. Simplement on s'est intéressé et tous les jours on regardait, on faisait des rapports. Et, euh, et puis de là, de fil en aiguille, on s'est intéressé aussi à, à la perf sur le front. J'ai lu aussi le, le, le livre de Steve Souders. On a utilisé des outils comme Wyslow au début, GTmetrix. Et puis euh, début des années 2010-2011, euh, on a découvert WebPageTest et on a surtout mis en place euh, Neurolic sur euh, tous nos sites Donc pour, pour monitorer à la fois euh, la performance en back et la performance en front. Et donc cet outil là euh, il est à disposition de, de tout le monde, euh, on a des écrans de monitoring partout euh, et, et donc on ne peut pas ignorer le fait qu'on vient de livrer un truc et que ça dégrade la perf, donc on, on, a un, on veille euh, à la perf mais euh, c'est vrai que comme c'est un chantier qu'on a pris il y a très longtemps, il euh, n'y a pas énormément de, de, de, comment dire, de, de ressources euh, monopolisées euh, dessus. Et sur, sur la longueur, comment est-ce que tu as réussi à justifier Parce que dès qu'on parle de user monitoring, on parle de, de, de gros sous déjà. Enfin, on commence à parler abonnement, etc. Ça commence à être un peu cher. Comment est-ce que tu as réussi à justifier auprès de ta direction ben, tout, ce que tu, tout ce que tu mettais dans, euh, dans la perf euh, donc clairement, le, le coût pour nous, c'était la licence Neurolic. C'est vrai que ça a un prix. Euh, on l'a justifié par le temps qu'on gagne euh, à, à diagnostiquer les problèmes. Euh, Neurolic, surtout au niveau back-end, euh, pointe tout de suite euh, l'élément qui, qui, qui met du temps, la requête SQL, qui n'a pas été optimisée. Et c'est juste un gain de temps formidable. Euh, on l'a justifié comme ça, en fait. Ok. Euh, chez vous, c'est en termes de communication interne. tu as eu des obstacles à surmonter particuliers euh, forcément ça a été compliqué autour de la régie des scripts tiers euh, avec le marketing euh, ouais. donc euh, bah là on, on, on, a, on a démontré en fait euh, par par l'exemple donc on a fait des, des captures vidéo sur webpage test euh, pour montrer ce que ça faisait vraiment ce script tiers euh, on a fait des comparaisons par rapport à des sites concurrents euh, en fait on a montré par l'exemple et ça a réussi à convaincre les gens et puis on a une chance d'avoir une, une direction qui est très appétante aux conseil de google ils sont Vraiment, ils écoutent tout ce que dit Google, et de, déjà en 2010, Google disait, euh, on prend en compte, euh, c'est un critère de classement, euh, la perf, et donc ils ont été très focus sur la perf, et, et enfin, mmh. voilà, ils étaient ré réceptifs, en fait. Donc ça n'a pas été trop compliqué. Et euh, oui, donc les, les, les tiers, ça c'est toujours un gros problème. Chez, chez l'équipe aussi, j'imagine que vous êtes un petit peu... Euh, euh, oui, voilà. comme tous les sites de presse, hein, je ouais. pense, le, le nombre de trackers est extrêmement important, plus tous les appels pub, DMP, etc., euh, on avait fait un audit euh, qui était de la Webperf bien sûr, euh, euh, sur tous les trackers, sur le site mobile, euh, qui a été largement partagé euh, avec le métier. Et ça, ça a, ça a un peu déclenché une prise euh, de conscience. Il y a aussi un très bel outil euh, pour montrer aux directions euh, comment sont vus leurs sites, c'est euh, Map mmh. qui montre tous les appels en cascade. Euh, ça, vous montrez ça à la régie, au métier, c'est des choses dont ils ne sont pas conscients et ils prennent quand même euh, bien la mesure de, du problème. Non, oui, donc, donc dans, dans, dans tous les cas, c'est vous qui allez voir les régies et les, euh, tous les gens qui s'occupent oui. du marketing et tout ça pour essayer de leur expliquer un peu ça. Euh, côté côté c discount Aurélien, tu euh, as eu l'appui de ta direction, donc j'imagine que vous vous battez beaucoup moins que la régie parce que vous avez un petit peu moins de pub. Euh, euh, si, si, ils gagnent beaucoup d'argent. <rire> Mais euh, alors, du, du coup, vous avez réussi à convaincre la régie, c'était grâce à quoi euh... um. En fait, euh, en toute transparence, nous on optimise le, le classement du JDN pour être premier. Donc on arrive sans consentement, donc sans pub. Euh, donc pour ce classement, la pub ne vous dérange pas. <rire> euh, donc Après, ça représente beaucoup d'argent chez Cdiscount, euh, la publicité. Euh, et on a même, on a un secret espoir et on n'est pas les seuls. Euh, côté perf, il y a aussi côté SEO, euh, pas, pas mal de métiers. On voudrait se payer une journée sans pub pour voir si on transforme plus. Mmh. Euh, mais on sait, par exemple, qu'on a déjà eu des incidents qui font que la pub ne se déclenchait plus, euh, on n'a pas plus performé. Donc ça va être très dur de se battre contre la pub, donc c'est pas un axe qui est intéressant. En revanche, on fait euh, la police au script tiers, on rajoute aucun partenaire euh, sur notre site sans passer par les équipes perf chez nous pour valider l'impact. Et donc comme le disait nice il y a pas mal de partenaires, on les passe via les API en backend Plutôt que sur le front-end, euh, on se bat contre les cookies, il n'y a pas que de la perf par les partenaires. Et on a pas mal de problèmes, donc nous c'est assez coercitif. Euh, on a 600 personnes à l'IT pour mmh. nous mettre euh, pas mal de trucs rigolos entre les pattes. On a un gros monolithe euh, comme chez Anis, mais nous on ne l'a pas cassé encore, et on le livre toutes les semaines. Donc c'est un peu surprise qui arrive chaque mardi. Euh, donc euh, c'est beaucoup beaucoup de monitoring, donc nous on utilise beaucoup d'inatrace pour cette partie-là. Et euh, donc pareil, on a beaucoup de télé chez nous, si un jour vous passez dans les locaux, vous en verrez partout avec des courbes. Euh, donc Chez nous à la perf, beaucoup de temps de réponse, euh, à l'exploitation aussi, mais après on va suivre des trucs plus bêtes comme le nombre de paniers, ainsi de hum. suite. Donc, donc ça, ça c'est les, les certaines équipes mexicaines que vous avez réussi à convaincre, et du coup comment est-ce que tu fais pour communiquer avec toutes les autres équipes qui ne sont pas dans la direction, qui sont pas dans le, pour, leur faire, pour leur dire que la, la perf c'est vraiment important donc, on a le côté bâton, hein, donc si t'es pas bon, t'as pas le droit d'aller en prod. Euh, et donc, après, on a aussi un côté beaucoup plus euh, évangélisation. On a formé euh, plus une trentaine ou quarante personnes, donc, euh, grâce à tes services en, en particulier. On communique beaucoup sur la performance. Euh, le classement, où on a un objectif d'être premier, ben, ça motive, euh, c'est suivi. On a essayé de vulgariser euh, les indicateurs. Euh, donc là, nous, on a, le problème, comme tout le monde, c'est que les indicateurs échangent tous les 6 mois, il nous faut plus d'un an pour essayer de le faire comprendre à tout le monde chez nous. Euh, donc on vient juste de faire comprendre le spin index à tout le monde. Les custometrics. Euh, <rire> euh, donc en changer là, ça va être encore compliqué. Oui. Euh, mais du coup c'est un travail de fond, euh, avec beaucoup de communication, beaucoup de vulgarisation et euh, la vidéo pour comparer les, euh, les affichages de pages, ça parle beaucoup aux gens, donc chez nous on appelle ça euh, l'effet pan, donc si vous tracez votre courbe de speed index, vous la verrez euh, monter peut-être laborieusement, et le but c'est qu'elle vienne toute droite et que tout d'un coup la page explose, donc ça, ça vous permet d'avoir un, un visuel facile et expliquer aux gens de, à partir du moment où j'ai des éléments, il faut que tout s'affiche d'un seul coup, et donc ce côté effet pan, normalement tous les métiers le comprennent, et vous pouvez regarder nos vieux résultats si vous les trouvez encore sur Fasterize ou, ou comme ça. Vous verrez l'évolution de notre speed index, par exemple, sur comment on a fait redresser notre courbe pour avoir l'effet pont. Mm. Euh, Dimitri, donc alors, vous n'avez oui. pas une taille d'équipe qui, qui ressemble à celle de discounts avec des gens spécialisés. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous en interne, avez investi sur bah, la connaissance de l'équipe et nous c'est toute la partie vraiment front et contenu, exposition du site et on a par les différents passages d'audit acquis un certain nombre de connaissances et de, comme on fait des mises en production tous les jours, il ne faut pas qu'on régresse. Euh, on a beaucoup de pages, beaucoup d'endroits, la question c'est de savoir où aller mesurer euh, le page speed parce qu'il est peut-être bien sur la home page, mais il y a des pages cachées qui sont référencées par Google, euh, qui sont plus lentes, donc il faut vraiment euh, effectivement inculquer une culture de la web perf hein, au niveau des équipes pour pouvoir après euh, identifier les actions à faire, ça c'est par les audits, et les régressions à euh, on est vraiment sur de la détection de régression et c'est là où la culture du monitoring nous aide aussi beaucoup. Nous, on est plus sur du Datadog, mais on a aussi du RUM euh, ou de l'observation de des, des performances utilisateurs. Et c'est moi ce qui m'intéresse, le temps pour détecter des régressions quand on en a, mmh. euh, et ça c'est les équipes, elles doivent être formées, formées à ça et savoir réagir, parce que bah, des images qui sont trop grosses, ça peut très vite polluer, on ne le voit pas. On ne peut pas se protéger de tout pour aller en production, et nous la culture c'est, quand on met en production tous les jours, c'est détecter plus vite. Euh, et c'est ça, notre investissement, il est, il est vraiment là-dessus. Et, euh, et les développeurs utilisent le site beaucoup, donc ils peuvent avoir ces réflexes-là d'aller regarder eux-mêmes régulièrement, et on a aussi euh, le, les dashboards euh, dédiés, euh, hors custom ou pas, mais euh, d'avoir nos, nos objectifs. Et là, c'est plutôt la comparaison avec les concurrents à suivre, euh, de voir comment font les autres, euh, essayer de se, se questionner là-dessus. Donc, par la culture et la détection de, de problèmes. Quoi. Mmh. Et euh, alors, Vincent, il me semblait aussi que tu m'avais parlé. Donc, tout ce que, là, si on parle de budget de PR, c'est-à-dire se donner des limites, vous aviez aussi mis ça en place, et ça, notamment sur les tiers euh, sur les tiers, non, on n'a pas, pas mis d'objectifs chiffré de temps de réponse sur les tiers. Euh, par contre, on audite euh, chaque euh, script ouais. de tiers avant de, de l'intégrer sur, sur le site. On donne un avis et des fois, ça nous arrive de refuser euh, la mise en production. Euh, et ils doivent corriger. Euh, non, on a des objectifs, nous, sur les temps de réponse du back-end et sur le temps de réponse euh, du front. On a, on a fixé 200 ms sur le back-end et 2 secondes sur le front. Et c'est des, des valeurs qu'on va suivre avec Neuralic, euh, puisqu'on a partie ROM de Neuralic aussi euh, qui nous donne ces chiffres-là. Ok, et donc du coup, tout ce qui est, tiens, en fait, tu leur fais des remontées sur le, le, le fait que leurs scripts sont lents, qui sont... Ah, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais, c'est ce, ce qui se passe, notamment avec des scripts sur de la B test par exemple, où on n'était pas d'accord, ça, ça rajoutait une latence avec un redirect, euh, ça c'est typique des scripts d'AB test. Euh, donc ça on dit bah non, ça on fait pas, euh, on, on, le, on le met pas en place et c'est arrivé qu'ils modifient, qu'ils fassent des, des modifications à notre demande pour améliorer, pour passer ça en, en chargement asynchrone, enfin c'est oui. arrivé. Est-ce que vous avez tous un peu ce, ce, ce dialogue possible avec, avec, avec les, les tiers, tout ce qui arrive chez vous Alors chez vous vous, vous étiez a priori un petit peu plus strict chez Cdiscount, euh, c'est-à-dire en tout cas vous vérifiez, est-ce que vous vérifiez au moment où ils se référencent chez le marketing ou est-ce que vous vérifiez a posteriori quand ils sont sur la prod Non non, c'est a priori chez nous, on s'est même battu sur la perf avec Google, c'était un grand moment. Euh, donc on, on challenge tout le monde. Euh, on commence à, être, euh, à avoir on va dire, un niveau en perf pas, pas dégueu, donc on, on a du fond pour justifier ce qu'on veut faire. Et donc, euh, en fait, c'est un truc tout bête, nous, on a des, des webpages tests un peu partout euh, disponibles, et euh, ben, on met juste le script, on leur dit avant, après, euh, merci, au revoir. C'est euh, assez parlant. Donc il n'y a, a pas trop de débat, le problème, c'est les faire changer. Euh, et donc, en ce moment, par exemple, avec la GDPR, la CNIL et tout ça, bon, vu le prix de l'amende... Ben, on a dit que c'était no go perf, mais on a mis en prod, parce que là, il n'y avait plus trop de choix. Euh, et on cherche maintenant comment re-optimiser la popine de consentement, par exemple. Euh, donc la perf ne peut pas être le seul euh, argument. Euh, que, comme vous l'avez montré Rue de Commerce, euh, on accepte de dégrader notre perf. Et donc là, la perf, elle est dégueu chez nous, parce qu'on a des images à fond noir et plusieurs fond blanc. C'est euh, pour, pour le 20 ans, et donc ça, ça joue assez fort. Donc il faut arbitrer les métiers. Euh, et à des moments, euh, le but qu'on a, c'est gagner de l'argent, enfin essayer d'en gagner. Euh, et donc on ne doit pas bloquer les métiers. Donc euh, okay. on a notre mot à dire, mais on ne gagne pas tout le temps. Ok. Et les négociations avec les tiers, ça se passe comment quand on vide la pub du coup euh, Quand on vide la pub, euh, bon, la régie a été sensibilisée quand même. Il y a une époque où on avait des, des web page tests qui se déclenchaient à chaque fois qu'il y avait une dégradation de performance sur nos mesures rhumes, et donc le dialogue existait avec la régie qui pouvait arrêter une campagne quand ils n'avaient pas vu. Alors le souci c'est que des fois ils ne savent pas d'où vient la campagne parce qu'il y a du, des enchères et donc bah, ils ne savent pas trop, donc ils ont du mal à trouver eux-mêmes d'où vient la, la campagne. Mais le, le dialogue existe, maintenant le business il faut que ça marche, l'équipe vit en grande partie de, de la publicité, donc voilà, il y a des fois où effectivement on signale, on est entendu mais on ne gagne pas. Pas toujours. Alors oui, toujours. vous n'êtes pas le seul pas site toujours. de presse ouais, où, ça, où ça arrive. Ok, question un peu générale. Euh, que, les outils du quotidien, ce que vous utilisez tout le temps, euh, c'est lesquels On va peut-être les faire dans cet ordre-là, Donc, tu as le micro. Euh, oui, bon, on a parlé de Nurilic qu'on utilise aussi euh, beaucoup, qui est un outil extrêmement utile, alors nous plutôt sur la partie BAC. Euh, les mesures rhumes, évidemment. On a travaillé euh, assez longtemps avec une solution euh, française, qui s'appelait Basilic, euh, mais qui a arrêté. Et maintenant on teste Speed Curve. Et mm. voilà. puis Web Page Test et les autres outils un peu du même style, c'est évidemment euh, la base. Ouais. Tiens, Basilic a été repris par Kanta. Et, et donc ils vont peut-être le ressortir. Enfin, ils vont le ressortir, là. Euh, bientôt. Euh... Bah, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Neurolic, euh, Donc ça, on a ça. Et euh, on a une instance privée euh, Web page Test mm. qui est raccordée sur une box euh, ADSL pour avoir des conditions. Euh, le plus proche de la réalité. Et on grave tout ça après sur Grafana, en fait, toutes les mesures, nos mesures à nous et les, les mesures des, des concurrents. Euh, et puis on fait un peu d'air boost aussi, euh, de temps en temps, au coup par coup. Donc euh, oui, ça c'est pour les, les analyses et, et, et la surveillance quotidienne. Donc euh, nous, on a Dynatrace pour tout ce qui va être APM et RUM. Euh, on a je ne sais plus combien d'instances page tests qui tournent euh, un peu partout pour euh, nous mesurer, nous et la concurrence, hein, pas, pas que nous. Euh, on utilise aussi euh, le CRUX, le, le Chrome User Experience, euh, pour récupérer des trucs plus massifs mais plus près de la vraie vie aussi. Euh, on utilise euh, aussi euh, du coup, tous les outils qu'on va avoir dans les navigateurs, hein, ainsi de suite. Et après, on a un mail horaire, donc toutes les heures, on a notre performance qui tombe. C'est une grande tradition chez Cscoot, le mail horaire, ça, ça peut faire bizarre euh, pour les gens. On a beaucoup de Grafana euh, un peu partout. On suit euh, mais le classement euh, du JDN fait par fasterize avec l'instance euh, WebHTest. Voilà. Euh, bon, C'est le... pas mal, oui. <rire> oui, oui, mais après, on a, on a pas mal de gens pour tout suivre ça. ça C'est... Euh, euh, c'est marrant d'avoir une alerte de pourquoi c'est lent et jamais trouvé. c'est à peu près la même chose. sur le rhume et après web page test aussi en interne et aussi un peu de scripting pour récupérer le page speed index sur le sur notre site et avoir notre dashboard en interne. Du coup, tout le monde surveille les concurrents là dans tous les cas. Ouais, concurrent, concurrent, concurrent. C'est important de se comparer. Euh, autre, autre sujet, hein, euh, rien à voir. Est-ce que vous utilisez AMP Est-ce que vous l'avez testé Est-ce que, est que ça a un intérêt dans votre cas Alors, Chez vous peut-être pas. Nous on en a un peu, euh, mais c'est pas, pas la, la plus grosse partie. Donc je peux laisser parler. Mais... Euh, donc, nous on l'a testé, ça transformait transformé moins. <rire> donc on l'a arrêté. Euh, parce qu'il n'était pas assez riche. Parce qu'on n'avait pas le moteur de recherche, ainsi de suite. Donc on va retenter avec une expérience plus riche. Euh, donc voilà sur notre expérience euh, chez Cdiscount. Euh, sur les petites annonces, euh, effectivement on a, on a testé, il euh, y avait des retours positifs au niveau du SEO, euh, et plus de visites, ça c'était plutôt pas mal, euh, par contre il euh, n'y avait pas de conversion. En fait euh, c'est la même chose, euh, les gens arrivent mais ils ne convertissent pas, donc euh, on est quand même là pour les faire convertir, donc on a arrêté. Euh, mais à l'équipe, euh, c'est le métier qui a bloqué, parce qu'en fait, on souhaitait euh, garder la maîtrise de notre audience et de nos ouais. revenus publicitaires. Donc, on n'est pas allé non plus euh, sur euh, Instant Article de Facebook pour les mêmes raisons. Ok. Euh, alors, euh, moi, c'est tout ce que j'ai pour les questions. On a encore du temps. Donc, si, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser au, ben, à l'ensemble de, de la tablée sur, sur la manière dont ils ont fait la, la perche chez eux Donc, euh, les sites de... Ce sont les sites euh, de petites annonces du journal Ouest euh, France. Donc, je ne m'occupe pas de, de l'actualité Ouest euh, France FR. Là, c'est une autre équipe, une autre DSI qui s'en occupe. Et, euh, et moi, c'est euh, Ouest France Auto, Ouest France Imo, Ouest France Emploi. Donc, euh, Des concurrents du Bon Coin sur notre zone de diffusion euh, historique du, du journal. En fait. Est-ce qu'il y a des questions pour notre panel Vous avez juste faim. Bonjour, je m'appelle Paul. J'avais une question sur la PWA. Est-ce que ça permet vraiment de gagner du temps de chargement Notamment parce qu'on pourrait tout mettre en cache dès le premier appel. Est-ce que ça change quelque chose en fait finalement euh, bah, Si je peux répondre pour la, la PWA de l'équipe, oui, on a constaté des, des meilleures performances par rapport à ce qu'on avait avant. Euh, on a parlé plusieurs fois du, du classement du journal du net. Euh pour la partie commerce, où les, les gens surveillent attentivement. Nous, on a eu la bonne surprise récemment de, de voir qu'on était passé deuxième euh, en talonnant Wikipédia, ce qui était un peu surprenant, je trouve. Mais enfin bon, une bonne nouvelle. Donc, oui, on peut. c'était un des arguments de, pour le, le redesign de l'application et ça a tenu ses promesses. Il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur la preuve aussi WebApps Bonjour, j'ai euh, juste une question. Est-ce que euh, tous les gains de performance que vous avez pu euh, conduire euh, ont pu vous permettre de réaliser des économies en termes d'infrastructure Et si oui, de quel ordre euh, Pour l'équipe, je dirais non. Non, non, pas, ça n'a pas changé grand chose à l'infrastructure. Euh, même chose pour nous, en fait, on n'a Enfin, je n'ai pas de mémoire, euh, je ne me rappelle pas qu'on ait diminué le nombre de serveurs parce qu'on s'est mis à faire de la perf, euh, clairement non. En fait on est déjà sur un niveau euh, limite quoi, on, voilà, on, donc non. Nous, on nous rack des serveurs tous les jours. Donc euh. <rire> Moi je suis plutôt prêt à en ajouter pour gagner de la perf, donc euh, je ne cherche pas à faire des économies dans le domaine. Donc euh, que ce soit en outillage, en cache, en serveur pour avoir une meilleure perf, euh, je vois pas pourquoi je ferais des économies là-dessus euh, c'est plus à gagner plus de, de, de clients euh, l'intérêt d'autres questions pas Et... ah, ouais. Est-ce qu'au-delà des technologies applicatives, vous êtes aussi capable de challenger les opérateurs, hébergeurs ou opérateurs de transit Est-ce que ça fait partie des, des, des points que vous remettez aussi en question pour la performance Donc, On a nos propres DC, on a nos propres CDN. Euh, je contribue dans Speedline, qui est dans Lighthouse dans Chrome par exemple. Donc euh, nous, on, alors à notre taille, on a tout internalisé, donc on challenge tout. de notre côté on est trop petit pour faire ce genre de choses donc euh, clairement non, euh, non un échantier de la boîte perf c'était aussi le, la gestion des cdn donc l'introduction du cdn qui est, un, qui est un, euh, une bonne pratique évidemment mais aussi ensuite le, le fait de multiplier les cdn on utilise une solution qui s'appelle Cedexis qui permet de, de répartir le trafic entre différents euh, cdn et moi je l'utilise uniquement à la perf c'est pas pour faire des économies euh, en disant tel cdn est moins cher c'est juste voilà celui qui est le meilleur à tel endroit, pour telle personne, c'est lui qui prend le trafic. Juste, euh, concernant les CDN, en fait, on avait fait une étude, nous on n'en a pas euh, à date, euh, on a un trafic qui est vraiment franco-français, euh, notre hébergeur principal, il est à Strasbourg, et les mesures qu'on avait fait montraient que ça, ça n'apportait pas grand chose. Euh, on a notre propre ferme de serveurs varnish, donc euh, on a des niveaux de cache euh, qui sont très bons, et l'apport du CDN en tant que tel ne portait pas grand-chose en fait. Nous on, a, on est chez OVH et on avait plus une petite problématique sur le time to first byte, mais on n'est pas allé challenger ou opérer, après on peut constater, ça peut être des arguments pour changer à la limite si vraiment on veut aller, mais pareil on n'est pas forcément assez gros pour aller négocier, ou alors après il faut internaliser et aller se battre sur tous les éléments, mais ça c'est des investissements supérieurs pour aller gagner plus. Quoi. Une question là. j'avais une question par rapport au suivi des performances euh, sur les déploiements continus. Euh, on parlait euh, du coup qu'il y avait une livraison tous les mardis. Euh, des fois c'est peut-être plus simple pour voir les boulettes, euh, les grosses boulettes on va dire. Euh, quand on fait de déploiement continu, j'ai l'impression que c'est difficile de voir les petites boulettes qui s'amassent. Et surtout, on, dans les problématiques que j'avais eues, c'était que vu qu'il y avait une idée. Une idée éditorialisation qui était différente en fait euh, d'un jour sur l'autre et bien le site répondait différemment parce qu'on n'avait pas le même contenu et on n'arrivait pas à suivre en fait euh, au jour le jour là, la différence est-ce que, est que vous faites du coup de, le, de développement continu avec du contrôle et est-ce que vous avez trouvé des solutions pour euh, suivre je, je vais juste répéter, nous on est plus, plus on déploie souvent quoi, plus souvent on déploie plus on a envie de détecter en production rapidement euh, et après, tirer des enseignements de quest ce qu'on a raté, comment on aurait pu voir. Mais euh, là, moi, j'ai vraiment envie de détecter en production les incidents, parce que ça ne vient pas forcément du déploiement lui-même. Ça peut venir de trackers qui sont ajoutés, ça peut venir de, de contenu ou d'images ou de choses comme ça. Donc, euh, difficile de se protéger contre tout. Donc, détecter vite euh, les, les régressions. Quoi. Chez nous, c'est ça. Et après, oui, les webpages test, les faire tourner avant, euh, c'est aussi des, des bons éléments. Quoi. Donc, nous en plus du mail horaire, on a des alertes qui tombent dans nos slacks sur euh, des images trop grosses, une dégradation trop forte euh, du spin index. Euh, mais donc nous ça change beaucoup trop pour que ça soit simple à, à contrôler. Euh, la, la page d'accueil, euh, je pense que vous pouvez passer toutes les heures, une journée et en voir 25 différentes. Euh, et euh, donc c'est compliqué. Après on va suivre des pages fixes pour euh, les contrôler où après on s'est fait des scripts euh avec du puppeteur, du web Page test, où on fait des recherches au pif, et on clique sur la page, et on voit la, la gueule du résultat. Donc, comme l'a montré E-commerce, on n'est pas très stable nous, donc c'est compliqué à en sortir quelque chose. Donc c'est beaucoup d'analyses humaines, et souvent on ne trouve pas. En fait. Parce qu'il y a déjà un nouveau problème plus important qui arrive. Pour nous, c'est un peu comme pour Dimitri, en fait, euh, on... on on ne fait pas aujourd'hui, à date, dans, le, dans la CI, de tests de performance. Euh, c'est vrai qu'on regarde, une fois que c'est livré en, en production, euh, tu parlais des, des, des petites évolutions qui ne se verraient pas. Donc, euh, pour contrer ça, en fait, on essaie d'utiliser de, des plages de temps suffisamment importantes sur les outils de monitoring. On est généralement sur 7 jours. Et sur 7 jours, euh, on repère assez facilement quand même euh, les dégradations euh, de, de, de performance. Et après, on essaie de se faire des rapports... Euh, sur 7 jours, sur un mois, sur trois mois, pour, pour essayer d'élargir et, et voir des choses qu'on ne verrait pas euh, si on est trop, trop précis sur la fenêtre de temps. En fait. euh, oui, pour ce qui, ce qui nous concerne, bah, Nurilik est notre ami, donc euh, comme on déploie tous les jours, euh, on vérifie ce qui, ce qui se passe, s'il y a des régressions. Et pour le déploiement de la PWA, on a un mail qui est envoyé à chaque fois avec des tests qui sont faits sur le temps que ça a pris, euh, un webpage test, etc., qui vérifie qu'il n'y a pas de régression. Okay. Est-ce qu'il y a encore des questions ou je pense qu'on a quand même bien fait le tour là? Euh, ben, merci beaucoup, messieurs. Euh, C'était euh, bien d'avoir répondu à toutes ces questions.